Et oui, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut investir dans l'immobilier locatif aux états unis Bon, dans mon cas, c'est à Détroit pour plusieurs raisons. Et euh, vous allez voir aussi qu'il n'y a pas besoin de sortir de chez soi. Et ça, c'est grâce à la blockchain. Aussi, ce que je voulais vous dire ici, rapidement, c'est que l'introduction est peut-être un peu trop longue, surtout pour les personnes les plus impatientes. Donc, j'ai fait une timeline où vous pouvez suivre euh, y aller directement dans l'endroit qui vous intéresse le plus dans la vidéo. Comme ça, j'essaye je, de satisfaire tout le monde. Allez, bon visionnage Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que euh, en fait il y a trois grandes raisons qui me poussent à faire cette vidéo la première raison peut-être comme vous euh, qui regardez la vidéo c'est que le sujet de l'immobilier c'est un sujet qui m'intéresse et euh, dans la vie réelle en fait je touche un peu à l'immobilier alors pas de façon extravagante euh, je suis pas rentière etc mais euh, comme beaucoup de personnes je fais un peu de airbnb etc et donc je suis forcément contente de pouvoir euh, allier les deux hein, les crypto monnaies la blockchain et l'immobilier et la deuxième raison et c'est peut-être pourquoi euh, vous suivez ces vidéo c'est que tout simplement euh, vous êtes intéressé, on est intéressé par le fait d'avoir des revenus. Alors plus ils sont passifs, c'est-à-dire plus on en crée en complément de ce qu'on a habituellement, euh, plus c'est intéressant. Et euh, je voulais vous dire quand même des choses très importantes par rapport à ça, même si c'est pas le sujet de la vidéo maintenant, mais vous savez si vous voulez gagner un peu plus, euh, finalement vous n'avez pas, vous avez que deux choix, il n'y a pas dix mille choix. Le premier choix c'est ou euh, vous changez de taf, vous créez une entreprise ou quelque chose dans ce style là. Alors c'est compliqué, on n'a pas forcément envie, et surtout il y a des personnes qui aiment leur travail, qui n'ont pas envie de le quitter, et puis même qui aiment le salariat. Ce que je peux comprendre parfaitement. Et euh, en plus, bon c'est pas une mince affaire d'être entrepreneur, ça c'est clair. Et donc voilà, on a cette option-là, qui n'est pas non plus euh, hyper évidente. Et la deuxième option, c'est celle de bien investir et de faire en sorte de, de, de générer des compléments de revenus. Par exemple, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, euh, de manière générale, et ce que je voulais vous dire surtout pour par pour, par rapport à ça, c'est que euh, n'oubliez pas que si vous faites de bons investissements, que si vous êtes euh, quelqu'un qui s'intéresse quoi à la finance personnelle, qui qui cherchait euh, à bien placer votre argent, vous pouvez vous en sortir deux fois mieux ou trois fois mieux qu'une personne qui gagne beaucoup plus, quelqu'un de fortuné on va dire, mais qui pas qui gagne par exemple 10K par mois et qui n'a qui ne sait pas comment investir son argent. Ça fait penser par exemple aux personnes qui gagnent des millions au loto et qui perdent tout quelques années après, ou les fameux euh, footballeurs américains. Je sais que c'est vachement connu. Aux états unis qui perdent tout une fois qu'ils sont à la retraite, euh, vers 30-40 ans, parce qu'ils ne savent pas du tout gérer leur argent. Donc c'est vraiment une force que de savoir investir, en plus on a plein d'opportunités, on a des aubaines quoi, à saisir. Tout ça pour dire, de façon très optimiste, ce qui est vrai, qu'une personne même qui, qui gagne un SMIC euh, pourra plus s'en sortir si elle sait investir, si elle sait comment placer son argent, qu'elle fait des bons retours, qu'une personne qui n'aurait aucun... Euh, qui, qui ferait de mauvais placements ou qui ne saurait pas comment investir tout simplement. Et la troisième raison pourquoi je fais cette vidéo, <rire> c'était ça la question de base, c'est que en fait c'est un prétexte pour moi pour vous parler enfin de la tokenisation. Alors je vais pas en parler euh, vraiment de manière brute dans cette vidéo, j'en ferai une vidéo dédiée d'ailleurs peut-être avec un youtubeur si tout se base bien, pour en parler plus en détail, mais en tous les cas pour une fois je peux vous montrer autre chose qu'une application financière, et donc on va parler rapidement de la tokenisation, ce sera pas comme ça un concept vague, c'est factuel et vous allez voir un peu en quoi ça consiste. Après cette grande introduction peut-être inutile, on va pouvoir attaquer le cœur de notre sujet, à savoir la startup qui nous permet d'investir dans l'immobilier grâce à la blockchain, j'ai nommé Realty, euh, Realty comme Real Estate. Alors Pour la présenter comme ça rapidement, euh, Realty, c'est une société américaine qui a été créée en 2018 et qui a pour but donc, de démocratiser l'investissement locatif auprès des particuliers grâce à la blockchain. Voilà pour la grande ligne. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle autorise à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent investir, de pouvoir acheter une fraction d'un bien immobilier simplement en utilisant une token, donc le Realty, qui est un ERC20, donc euh, un token complètement classique, qu'on peut donc utiliser pour acheter une maison donc voilà c'est vraiment une place de marché où euh, la société va nous mettre à disposition des maisons qui sont à vendre et dans lesquelles on pourra acheter avec plusieurs autres personnes euh, un bien immobilier donc on devient en gros détenteur juridiquement hein, avec contrat à l'appui avec euh, nom et signature je vous expliquerai ça euh, par la suite d'un bien immobilier d'une nlc américaine petite nuance ici en fait quand vous achetez une partie d'un bien immobilier euh, juridiquement en fait vous êtes plutôt détenteur d'une société donc une nlc un peu l'équivalent d'une sarl hein, pour ceux qui connaissent d'une société donc qui possède le bien immobilier mais bon indirectement donc vous possédez cette maison là et euh, vous avez un contrat juridique valable aux états unis qui prouve bien signé euh, que vous avez que vous êtes bien détenteur donc euh, d'une partie de cette maison alors comment ça se passe sur reality en fait donc voilà comme je vous disais elle vous met à disposition des maisons et donc euh, c'est à nous en tant qu'investisseur de choisir le type de propriété qui nous intéresse pour en dégager des rendements alors c'est très bien fait sur le site à chaque fois on nous met euh, on nous met les caractéristiques de la maison on a les photos l'emplacement on a aussi et surtout le taux de rendement alors euh, en général ça varie entre 10 et 13% hein, pour les plus grosses maisons et euh, on vous dit exactement combien vous allez retourner combien on va vous envoyer en fait euh, de combien vous allez percevoir de loyer selon les tokens que vous avez en fait, c'est la société Realty qui va s'occuper de la gestion locative donc de la perception euh, des loyers de l'entretien de la maison etc. donc oui pour ceux qui connaissent un peu l'investissement immobilier ça peut vous faire penser à l'équivalent en france euh, d'une SCPI ou plus exactement d'une SIIC donc, euh, qui est une société euh, cotée en bourse qui va gérer un patrimoine immobilier pour ses actionnaires. Ça peut vous faire penser à ça sauf que il bon, y a des différences entre les deux si vous voulez vraiment plus de détails euh, en savoir plus, euh, n'hésitez pas à lire l'article et puis surtout à regarder le site, à regarder dans la FAQ Voilà, pour vous aider à y voir plus clair, c'est vraiment une place de marché dans laquelle on vous met des maisons à disposition pour euh, pouvoir être propriétaire et surtout de pouvoir bénéficier de loyer sans avoir à faire euh, tout le travail tous les soucis euh, donc déjà administratifs et euh, surtout de gestion locative etc. Alors voilà quand on dit que ça démocratise euh, l'accès à l'immobilier c'est clair et net que c'est évident dans la mesure où par exemple le ticket d'entrée il a 50 dollars par exemple, enfin il y a des variations d'environ ces 50$ dollars à ce que j'ai vu donc voilà c'est accessible à toutes les bourses ça, euh, ça évite de faire de rentrer dans toute la paperasse administrative parce que franchement l'immobilier ben, je pense que vous le savez mieux que moi c'est un monde de, en soi, au niveau des papiers et de la lourdeur administrative, et comme c'est la société qui euh, va s'occuper de l'entretien et de la gestion locative, euh, finalement, on n'a rien d'autre à faire qu'à recevoir et apercevoir ses loyers. Les charges d'entretien, etc., sont directement déduites. Aussi, on reçoit son loyer tous les jours et on le reçoit en stablecoin, alors en DAI ou en USDC, donc c'est vraiment pas mal, et euh, bah, après, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait des loyers que vous recevez. Et donc, un site pareil, une démocratisation de l'immobilier, c'est grâce à la tokenisation en une fois alors n'oubliez pas je vais en faire un sujet à part mais simplement pour pour ceux pour qui c'est encore un concept vague euh, sachez que c'est simplement ce qu'on vient de voir là en fait c'est à dire euh, on tokenise un actif à partir du moment où on lui donne en fait un token un token qui est sur une blockchain et euh, qui correspond à une valeur euh, mobilière réelle donc c'est bien ce qu'on vient de voir avec euh, ce site là et euh, bien sûr on peut tout tokeniser on peut tokeniser une œuvre d'art euh, une voiture en fait tout ce qui a de la valeur en fait c'est la même chose que la titrisation mais dans le domaine de la blockchain. C'est tout ce que ça veut dire, la tokenisation. Et gardez bien en tête que là, on parle de l'immobilier, mais dans quelques mois, dans quelques années, euh, déjà, ce sera vraiment beaucoup plus répandu, normalement. Mais surtout, il y aura beaucoup plus de secteurs qui vont aussi tokeniser des actifs, comme c'est déjà le cas avec l'assurance, la logistique, enfin certains secteurs. Donc voilà, simplement pour vous le dire comme ça, et puis je vous ai dit, on en reparlera plus tard. Alors, les avantages de la tokenisation, c'est les avantages de la blockchain en général. Hein, C'est-à-dire que, par exemple, là, si on prend cet exemple de Realty, euh, ça, on va en faire une palette transparente c'est à dire que là euh, toutes les transactions vous pouvez les vérifier sur Etherscan c'est à dire qu'une personne qui achète un bien immobilier et qui est détenteur donc euh, d'un de, de, bien et eh bien ça lui appartient et personne ne peut euh, corrompre en fait euh, cette réalité là et ça veut dire quoi tout simplement ça veut dire qu'une personne qui détient un bien immobilier eh bien c'est inscrit sur la blockchain et on peut pas revenir en arrière si elle le vend et eh bien la nouvelle le nouveau détenteur sera bien inscrit et euh, l'autre personne ne pourra pas dire que c'est à elle c'est typiquement si je je prends cet exemple parce que c'est typiquement ce qu'on voit souvent euh, dans les problèmes de l'immobilier classique dans la vie d'aujourd'hui. Et pour les personnes francophones qui me regardent, par exemple du Liban ou euh, d'Afrique principalement, vous savez bien que justement l'immobilier c'est un grand problème. C'est-à-dire ce qui explique que beaucoup de projets de blockchain se sont intéressés justement au cadastre. Même si c'est les balbutiements aujourd'hui, on peut penser que vraiment ce sera la seule manière d'y résoudre. Mais là je m'égare, on revient un peu à ce que je disais. Donc voilà, c'est transparent, c'est incorruptible, c'est rapide, euh, c'est accessible hein, euh, à tout le monde parce que tout le monde peut payer. Pour le coup, bah voilà, je parlais des Africains, etc. Euh, là tout le monde peut investir dans les biens immobiliers, même s'ils sont aux Etats-Unis après la fiscalité elle s'impose selon euh, dans le, selon le pays où vous êtes euh, résident donc c'est vraiment ouvert à tout le monde faut le savoir et rien que ça moi je trouve ça fou et euh, je veux dire si vous connaissez des personnes qui sont pas encore convaincues de la blockchain euh, voilà avec des exemples comme ça des cas concrets qui sont euh, qui sont pas liés justement au monde de la finance euh, spécifiquement vous voyez bien que quand même ça va vraiment changer le monde mais dis donc je m'égare encore c'est pas possible donc je reviens sur reality alors euh, bah, en fait je pense avoir dit euh, l'essentiel Maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est comment on fait pour investir euh, concrètement. Et avant ça, je fais juste un petit disclaimer. Vous savez, euh, donc moi, j'investis beaucoup, je fais des placements, etc. Comme euh, pour, si certains le savent, moi, mon but, c'est quand même d'avoir euh, un peu de, de revenus le plus passif possible. Alors, c'est pas pour m'enrichir euh, personnellement ou quoi, mais je pense qu'on mérite tous d'avoir un peu de bonus par année, par mois, pour se faire un peu plus plaisir. Euh, oui, mon discours, c'est pas de vous dire euh, de devenir riche pour devenir riche. D'ailleurs, je suis vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout intéressée par ça et vraiment ne comprenez pas mon message à l'envers. Le but, c'est de gagner des choses en plus, de se faire un peu plus plaisir ou de faire plaisir aux autres, mais pas de s'enrichir grassement et d'acheter un yacht et puis deux yachts, etc. Non, pas du tout. Et pourquoi je vous disais ça Ah oui, je vous disais ça aussi pour vous dire qu il n'empêche que ça reste un investissement. Donc faites vos recherches. Et donc voilà, ça reste un investissement. Tous les investissements que vous faites, n'importe lesquels, même le simple fait d'acheter un bitcoin, ça contient des risques, hein, comme vous le savez. Et donc voilà, faites vos recherches. Sinon, euh, dès maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez voir qu'en 10 minutes, vous pouvez vous aussi devenir propriétaire d'une maison à Détroit ou à Chicago, car je sais que la prochaine tournée, euh, vendredi d'ailleurs, ce sera euh, une maison, je crois, à Chicago. Donc voilà. Enfin, on passe à la partie tuto. Alors oui, euh, quand vous vous inscrivez, la toute première des choses à faire, c'est de cliquer sur euh, « Mon compte » et de cliquer sur euh, « Vérification d'identité ». En fait, vous irez comme ça beaucoup plus vite. Par la suite, vous n'aurez plus qu'à acheter en fait euh, les biens qui vous intéressent. Alors, dans « Vérification d'identité », Bon, euh, c'est classique, hein, les renseignements personnels, le nom, le prénom, l'adresse facturation. Mais le plus important, c'est euh, le point sélection du portefeuille. Alors, moi, j'ai choisi le portefeuille euh, classique de Real toilette Alors, il faut savoir qu'il est vraiment très basique, mais au moins, il est intégré. C'est-à-dire que ça, ça dépendra de vous. Si vous êtes vraiment euh, débutant dans la blockchain, je vous le recommande parce qu'il euh, est intégré euh, à Realty. Euh, ça se fait automatiquement. Mais vous ne pourrez pas profiter de, de services de la DeFi par la suite. Alors que si vous êtes un peu plus expérimenté, que vous avez par exemple un MetaMask ou Uniswap, c'est vraiment recommandé parce que tout simplement par la suite, vous pourrez utiliser donc d'autres services de l'écosystème, comme vous, comme vous savez. C'est-à-dire que tous les loyers que vous recevez, vous pourrez ensuite les miser, gagner des intérêts dessus, etc. Par exemple, sur le Real Toilette, donc que moi j'ai choisi, par exemple, les loyers qui sont perçus, on les voit pas directement, c'est-à-dire dans son portefeuille. Alors que si vous prenez un wallet indépendant, bah là vous verrez les loyers que vous recevez chaque jour et vous pourrez les transférer, etc. Aussi, dernière chose sur ce point, pas de souci, si vous avez choisi le Basic Wallet, euh, on peut très bien écrire au support et euh, passer un indépendant wallet par la suite. Par exemple, moi, j'attends d'investir un peu plus et euh, ensuite je vais passer un, un wallet indépendant pour pouvoir... Euh, un peu plus m'éclater au niveau de la DeFi. Donc voilà, juste je voulais vous dire pour les deux points, en tous les cas, rien n'est irréversible. Ensuite, un bas classique, vous envoyez euh, la pièce d'identité, donc euh, passeport, permis de conduire. Et euh, on va pouvoir passer aux choses sérieuses par la suite, c'est-à-dire acheter un token. Donc voilà, là je me suis connecté au moment où il y avait une vente, donc je vous montre en direct. Et quand il y a une vente de disponible, tout simplement le bouton acheter maintenant s'affiche. Et vous regardez donc les maisons qui vous plaisent le plus. Regardez bien surtout le loyer par token que ça va vous apporter. Enfin, faites votre choix, faites vos estimations. Et ensuite, vous allez simplement à cliquer sur « Acheter maintenant ». Et donc, vous avez, vous arrivez sur la page de commande, vous pouvez choisir la quantité de tokens que vous voulez. Mais bon, comme vous savez, moi, à chaque fois que j'essaye euh, la première fois un site, je commence par euh, de simples de simple montants, puis après, euh, j'ai tendance à monter. Donc, une fois qu'on valide, on arrive sur les détails de la facturation. Donc là, vous mettez bien euh, votre nom, prénom, euh, téléphone, etc. Tout ça, et surtout, on va arriver au paiement. Alors, vous voyez, on peut payer par crypto-monnaie euh, directement sur Coinbase, par exemple. Ou euh, par carte de crédit, donc moi j'ai payé par carte de crédit tout simplement parce que euh, vu que les cryptos ça grimpe en ce moment je les touche pas et vous voyez bon bref le paiement se fait très simplement. C'est bon, c'est instantané. Vous venez d'acheter une fraction de maison aux états unis et à Détroit en l'occurrence. Et vous avez donc votre contrat qui est prêt à être signé. Et là, vous le recevez par email mail Ou vous verrez le contrat. Donc ça marche avec HelloDoc. Donc là, il faudra mettre vos données personnelles, un nom, prénom, etc. Et surtout, signer le document. Donc voilà, vous avez vraiment un contrat de propriété vraiment très précis. Donc qui reprend les caractéristiques de la maison. Qui reprend aussi tout les lois donc, américaines qui fait que euh, ben voilà vous avez vraiment un vrai contrat valable qu'importe ce qui se passe par la suite vous êtes vraiment détenteur euh, donc euh, d'une société qui possède euh, des biens immobiliers aux états unis alors voilà, vous avez vu à quel point c'est simple. Et maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Je peux déjà vous parler rapidement des risques. Alors déjà, c'est à vous de voir. Il faut savoir que comme vous avez vu, vous avez quand même un contrat euh, juridique strict et légalement viable. C'est-à-dire que même si la boîte tombe, c'est-à-dire que l'équipe n'est pas réalité, vous êtes quand même propriétaire de la LLC. Et ça, personne ne pourra vous le retirer. Donc ça, c'est une, une garantie forte. La seule chose qui peut se passer dans le pire des cas, mais vraiment, bon, euh, si à chaque fois on regarde comme ça les investissements, euh, je crois qu'on n'en ferait pas. Mais euh, c'est par exemple, vous investissez dans une maison, euh, je sais pas, qui perd vraiment euh, beaucoup de valeur ou euh, quelque, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, j'étais je, je, je, quand même obligée de vous le dire. Euh, en tous les cas, moi, j'ai investi et je sais quelque chose, c'est que je vais investir encore plus. Euh, donc là, j'attends la prochaine tournée et il fallait absolument aussi que je vous le dise, ça fait partie des points négatifs du site et c'est normal, ils sont victimes de leur succès. C'est qu'en fait, ça va très très vite. Euh, vraiment, en une demi-heure, 20 minutes, les maisons, elles sont prises, tout le monde est d'assaut. Et en fait, je comprends vachement pourquoi les gens le font. Parce que même moi, j'ai un peu ça. Une fois que vous achetez un token d'une maison, euh, que vous comprenez bien le système, euh, c'est presque addictif. En tous les cas, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais investir le plus possible. Enfin, mettre un bon, euh, un bon paquet dessus. Parce que j'aime bien le système. J'aime aussi le fait que, bon, ben bah, voilà, il n'y a rien de spécial à faire. Et en plus, on sent qu'il y aura encore plus de possibilités par la suite. Donc vraiment, moi, j'adhère. Et bien, si vous aussi ça vous intéresse, je vous donnerai juste un conseil. C'est de vous inscrire tout de suite, c'est-à-dire de faire tout de suite le KYC, ça prend 5 minutes, c'est-à-dire que vous, vous envoyez la photo, de, de une photo selfie et le scan de votre pièce d'identité. Parce que comme ça, à la prochaine sortie, on vous prévient 24 heures à l'avance par email, mais surtout on vous prévient aussi par Twitter ou sur le Telegram français. Et comme ça, à la prochaine sortie, vous serez prêt, vous n'aurez plus qu'à dégainer votre carte ou envoyer des cryptos pour acheter. Euh, on finissant donc comme ça la vidéo, on commence bien l'année envie de dire. Et puis ben, on se retrouve pour d'autres vidéos où on va parler aussi de la tokenisation et ben, on va voir, euh, je vais un peu vous montrer aussi d'autres applications de la blockchain et euh, vous montrer à quel point ça peut améliorer nos vies. Donc tout simplement passez une bonne journée, faites de beaux investissements et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci encore